comfortably oui tout J'ai oublié le willy, je pensais que c'était un flip. Hein, <rire> T'es quoi régulière? Euh, moi ouais, je suis régulière. Je suis régulière. Sorry, frérot. Oh la la! 3 essais, ça tente? Bah ouais, je pense en 3 essais, tu vas l'ender. Quoi? Tu vas l'ender en 3 essais? Je sais pas. Tu peux mettre T'es quoi? Ah ouais, t'es. Pardon. En fait, j'ai tué. Je vais essayer de Chinese Nolly jusque dans la, okay. la pente. Ok, tu fais pas le test ride? Ah oh, non, non, non. Ok. Ok. okay. okay. Ouais. Je pense avec le bruit ça va le faire. Ok, okay vas-y, let's go.